Bonjour et bienvenue chez Sud Éducation, le syndicat pour une école qui décolle, une police policée, une poste qui dépote, des trains pleins d'entrain, des ostos costauds et des cliniques qui... Ah, désolé, on avait préparé une super vidéo, mais euh, en fait, c'est euh, mon chien qui l'a mangé dans le train, qui était en retard à cause euh, des, des hackers russes. Euh, voilà. Bon, il reste quand même la fin. Nos revendications, elles sont simples. Vaccination prioritaire pour tous les personnels, parce qu'ailleurs, soit les écoles sont fermées, soit les personnels sont prioritaires pour la vaccination. Nous, on fait une espèce d'exception française. Euh, des tests en masse, pas juste des annonces fracassantes, et si possible, sans faire enlever le masque à 35 élèves en face de leurs profs non vaccinés. Un protocole sanitaire efficace, parce que fermer une classe dès le premier cas n'est possible que si les cas sont connus, et que le ministère cesse de changer les règles pour casser le thermomètre. Des recrutements immédiats, des dédoublements avec un cadrage national pour garantir l'égalité, et alors à propos des conditions de travail à distance, couverts par les préavis de grève de Sud Éducation. Les réponses à toutes tes questions sur la situation actuelle sont dans cet article sur sudeducation.org. Tu peux aussi signer la pétition intersyndicale pour la reprise le 26 avril, il faut agir rapidement. Et d'ici là, la santé, on la garde ensemble. A bientôt.